Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Vous vous rappelez qu'à la fin de la vidéo précédente de la semaine dernière, consacrée au risque de spoliation de l'épargne des ménages, je vous avais indiqué trois grandes, trois grandes solutions pour parer à ce risque. Parmi ces solutions, il y avait la détention d'or. Et également, je vous avais précisé que les vidéos suivantes seraient consacrées à la présentation de chacune de ces solutions. J'ai décidé de vous présenter la détention d'or en premier, c'est donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. nous allons voir qu'il y a plusieurs façons d'acheter de l'or, on peut dire qu'il y a trois types d'or pour les personnes qui veulent en acheter. Alors si j'ai décidé de vous présenter le sujet de la détention d'or, l'acquisition d'or en premier, c'est parce que le contexte actuel est un contexte qui pousse fortement à l'achat d'or. Il y a plusieurs raisons. La première, je, je viens de vous le rappeler, c'est la politique monétaire des banques centrales qui mène à, à l'effondrement progressif des monnaies. Euh, il y a une deuxième raison euh, dont je ne vous ai pas parlé. Vous dû apprendre que le gouvernement chinois euh, a annoncé qu'il allait baisser la valeur de sa devise internationale, le yuan. Baisser la valeur, on dit qu'il allait dévaluer le yuan en expliquant bien que la motivation de cette mesure de politique monétaire, c'est de contrecarrer les taxes que l'administration du président Trump applique depuis déjà maintenant un certain temps euh, aux produits importés de Chine, politique qui a pour but bien sûr de protéger les industriels, les entreprises américaines. Euh, Face à cela, les Chinois ont commencé dans un premier temps à, à, à résister de différentes manières, à menacer eux aussi, à commencer à appliquer également des taxes. De toute façon, les, la balance des importations et des exportations étant beaucoup plus favorable euh, depuis longtemps aux Chinois qu'aux Américains, il est clair que ce type de mesures euh, gêne surtout les Chinois. Par conséquent, ils ne disposaient réellement que d'une parade efficace, c'est celles qu'ils ont décidé d'appliquer, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là Eh bien, les, les dirigeants américains euh, ne sont pas tombés de la dernière pluie. Euh, ils devaient parfaitement s'attendre à la réaction chinoise. Tôt ou tard, et je pense que ça va être plutôt que tard, le gouvernement américain va également euh, agir sur la monnaie, donc sur le dollar, On cons de conserve avec la, la Fed, hein, la Banque Centrale Américaine, pour baisser la monnaie, la valeur du dollar. A partir de là, l'Union Européenne va se trouver dans une situation où ses deux principaux partenaires et concurrents, que sont les États-Unis et la Chine, euh, auront baissé la valeur de leur monnaie. Donc, nous serons en situation de vulnérabilité quand on va vouloir exporter des biens vers la Chine, parce que notre monnaie, l'euro, sera trop cher par rapport à ces deux monnaies qui auront baissé, ou quand euh, on va... Euh, on, enfin, ouais, on va donc, nos particuliers nos marchés nos entreprises vont vouloir acheter des biens en chine parce, parce que parce aux états unis parce que euh, notre monnaie sera trop forte donc on il sera beaucoup plus facile d'acheter ces biens là et ça va faire une concurrence qui peut être catastrophique à nos producteurs nos industriels nationaux donc attendez attendez vous à ce que dans les mois qui viennent ou plus tard euh, la valeur de l'euro baisse ce résultat si à ça, on ajoute que le, le résultat de la politique de baisse des taux euh, fait qu'aujourd'hui, on a des taux à peu près nuls euh, dans, en zone euro, notamment en France et dans, en Allemagne, où on a même des taux négatifs, -à -dire où l'État emprunte à 10 ans à taux négatif, donc c'est quelque chose qui est, qui est uh, complètement phénoménal, euh, les particuliers sont se sont rendus compte que désormais, leur épargne à eux euh, et, est, est à taux sinon négatif, très proche de zéro. Que si vous prenez deux, place, deux, enfin deux, placements, oui, deux, placements, deux placements phares euh, que sont le livret A et les fonds euros, le livret A qui est aujourd'hui à 0,25, enfin, peu importe, enfin, c'est un truc complètement insignifiant euh, de rendement, et les fonds euros qui en 2018 avait en moyenne un moyen de rendement de 1,80 qui va encore baisser cette année, euh, sachant qu'on a grosso modo officiellement 2% d'inflation et probablement plus, ça veut dire que depuis deux ans, peut-être trois ans, en réalité, votre épargne est à taux négatif. Donc, il y a une, un nombre de plus en plus important de personnes se rendent compte de cela et sont, donc, sont confrontés à une problématique qui est, euh, oui, euh, ok, les placements ne rapportent plus rien, mais euh, comment épargner Où mettre mon épargne Et c'est à ce moment-là que l'or euh, trouve une, un intérêt supplémentaire c'est que l'or ne rapporte rien non plus, euh, mais comme les, les alternatives, les concurrents à l'or, non seulement ne rapportent rien, mais en fait sont à taux, à taux négatif, euh, à taux réel négatif, eh bien il devient intéressant de placer son argent en or, surtout quand en plus on n'a pas confiance dans l'avenir des monnaies. Euh, ça fait donc trois raisons importantes que je viens de vous récapituler pour aujourd'hui acheter, acheter de l'or, se dire que le sujet est réellement d'actualité. Une fois cette évidence posée, cette, ou cette analyse faite, euh, la question c'est comment épargner un or. Je veux acheter de l'or, de quels moyens je dispose pour faire cela ce sujet. Donc la bonne démarche c'est de savoir au moins dans les grandes lignes quelles sont les trois grandes catégories, les trois grandes façons d'acheter de l'or, moi j'appelle ça les trois grandes catégories d'or existant sur le marché, et de les mettre en relation avec la nature de nos objectifs, puisque s'il y a trois, fa trois façons d'acheter l'or, trois types d'or en quelque sorte, il est bien évident qu'ils ne sont pas tous les trois identiques et que chacun va répondre à des besoins différents. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer quelles sont les trois catégories d'or qui existent aujourd'hui. Alors l'or physique, bah c'est clair, hein, on peut acheter de manière assez facile, assez facile de de l'or physique, des pièces de monnaie, euh, des lingots, des lingotins, il existe toute une panoplie de pièces de monnaie qui ont un cours, c'est ce qu'on appelle l'or d'investissement, euh, il y a ma vidéo d'aujourd'hui, euh, mais en tout cas il y a un marché de l'achat d'or, également de la revente, euh, qui est euh, aisément accessible, euh, et pour toute personne qui a un peu creusé le sujet, éventuellement qui s'est renseignée euh, par des, des petits ouvrages spécialisés ou par des vidéos spécialisées, euh, acheter de l'or ne présente pas de difficulté. La question c'est, euh, acheter l'or physique n'est pas difficile, la question c'est euh, dans quel type de profil de situation, il serait souhaitable de le faire et ça on va l'aborder tout de suite. L'autre type d'or qui existe, j'en ai parlé également, je vais en parler un peu plus aujourd'hui, ce sont les ETF, Exchange Trade Fund, ETF or qui sont des contrats, autrement dit au lieu d'acheter l'or physique, eh bien, vous achetez sur les marchés financiers, en bourse, euh, un contrat euh, qui stipule que dans un certain délai, euh, vous avez droit à vous faire livrer une quantité d'or indiquée au contrat. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bien le contrat est censé valoir la quantité d'or marquée dessus, donc vous allez le payer au prix de l'or euh, au jour où vous l'achetez. La, euh, donc pour vous, ce sera intéressant d'acheter ça, notamment pour spéculer. Euh, si vous pensez que le cours de l'or va monter euh, rapidement, avec ce, ce contrat-là, vous pouvez facilement faire une transaction sur c'est plus facile qu'avec de l'or physique, notamment il n'y a, a pas certaines taxes qui peuvent avoir sur l'or physique euh, et puis c'est immédiat, vous achetez immédiatement et vous revendez tout, tout, tout, aussi, tout aussi facilement. Euh, bon, ça peut avoir d'autres usages, on va en, on va en parler. Euh, L'ETF c'est ça. Je vous ai dit que l'ETF aussi a un gros, un, gros, un gros problème, c'est que les ETF c'est comme le, comme le papier monnaie, on peut en créer autant qu'on veut. Euh, le problème, c'est le jour où tous les gens qui détiennent des ETF vont demander à se faire livrer l'or qui est prévu dessus. Et là, on va découvrir que quand il y a 500 fois plus de quantité d'or sous forme d'ETF que d'or réel en circulation, enfin, euh, d'or réel présent sur les marchés, pour euh, dire des choses un peu plus exactes, et eh bien, bien évidemment, euh, y, en gros, personne ne sera livré. Donc, dans une situation de, de très grave qui, qui fait que les personnes voudraient être livrées, l'ETF ne fait pas du tout l'affaire. La dernière façon d'acheter, de détenir de l'or, c'est de passer par ce qu'on appelle les sociétés minières. C'est-à-dire on achète sur les marchés financiers, sur les bourses, des actions de sociétés dont le, la, raison, euh, la raison sociale est euh, d'explorer d'explorer la planète pour trouver des gisements d'or, d'exploiter ces gisements, et puis, euh, bien évidemment, de faire des bénéfices euh, si les prix de revient de l'exploitation étaient inférieurs au cours de l'or. Alors on comprend très bien que ce type de société en fait, a des évolutions assez cycliques du point de vue des résultats, euh, d'abord parce qu'on peut se tromper quand on évalue la réserve d'or qu'il y a dans, dans une mine, euh, on peut se tromper sur les coûts d'extraction, et puis également, euh, les prix auxquels on revendra dans la durée ne sont pas garantis, puisque le cours de l'or, même si on est sur une tendance de long terme, qui est une tendance haussière, je vous en ai parlé euh, notamment dans la vidéo précédente, je vous ai également dit que euh, la tendance n'est pas continue, elle est, elle est, en, elle est tendance ici, euh, avec des périodes de baisse qui peuvent être euh, relati relative relativement longues, et une société n'a pas forcément les moyens pendant euh, des années, des années, et des années, de supporter des coûts sans pouvoir vendre avec un bénéfice. Donc une, ce sont des sociétés qui recèlent un certain risque, parce que ça peut mal faire faillite, du moins les, les petites. Il y a aussi des très grosses qui ont des très solides. Par contre, l'intérêt de, de tenir des actions de ces sociétés c'est que lorsque les cours de l'or se mettent à monter, autrement dit, durablement les les prix de vente des, de, de la matière extraite par ces sociétés, de l'or, va augmenter beaucoup, même s'il n'augmente pas beaucoup mais simplement normalement, on va dire 10%, 20%, les bénéficieux vont exploser. Pourquoi Parce que le, le bénéfice dans une société, quelle qu'elle soit, ça ne représente qu'une partie du chiffre d'affaires. Bon, mettons que ça représente 10% du chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires augmente de 50% parce que le prix de l'or a augmenté de 50%, euh, eh bien La totalité de ce chiffre d'affaires, c'est des bénéfices supplémentaires. Donc votre bénéfice il va passer de 10 à 60, hein, 10 plus 50. Autrement dit, il est multiplié par 6. Vous, y, vous imaginez bien que le cours des actions va exploser sur les marchés. On va, va s'arracher ces actions, puisqu'elles se mettent à monter comme ça. Et à ce moment-là, quand on détient ces actions, quand on les a achetées au bon moment, au, au bon moment, euh, avant que les, les cours de l'or en augmentent et que, du fait que les, que les cours des actions explosent, eh, eh bien, on va, on va gagner beaucoup d'argent avec ce placement. Donc il s'agit clairement d'un placement qui est un petit peu spéculatif, mais qui peut permettre dans certaines conditions de booster fortement les résultats d'un portefeuille global euh, d'actions quand on est investi en bourse. Alors maintenant, la, la question que vous vous posez, si vous m'avez suivi jusque-là ou si le sujet vous intéresse, c'est oui, mais moi, euh, compte tenu de ce que sont mes préoccupations qui font, qui font que je vais acheter de l'or, mes préoccupations à moi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète De l'or physique Des ETF Des minières Ou une combinaison de l'ensemble En effet, c'est la bonne question. Il n'y a pas de recette générale. Euh, acheter de l'or, ça passe par des formes, par des choix de, de formes d'or qui dépendent de notre situation personnelle et, et surtout des anticipations que l'on fait sur l'avenir, autrement dit, de l'idée qu'on se fait, des besoins que l'on va, avo va avoir, autrement dit, à quoi va servir l'or, le plus probablement, l'or que je vais acheter. Donc la motivation, enfin l'anticipation, le besoin le plus classique et le plus répandu pour, pour décider d'acheter de l'or, c'est qu'on anticipe un effondrement des monnaies ou et un, un chaos, euh, on va dire un, un chaos général, euh, politique euh, ou sociétal, ou les deux. Voilà. Alors, quand on pense qu'il va y avoir un effondrement des monnaies, euh, l'or physique est une solution, et si en plus on pense qu'il va y avoir un chaos sociétal, l'or physique est la seule solution. Qu'est-ce que c'est que j'appelle un chaos sociétal C'est une situation en général constitutive, un effondrement économique bien évidemment, c'est une situation dans laquelle on a de fait un chaos politique. C'est-à-dire que la puissance publique n'est plus en capacité de faire respecter l'autorité de l'État. Autrement dit, on ne peut plus faire respecter les lois. Non seulement on a cette situation-là, mais également la plupart des services publics ont cessé de fonctionner puisque l'État est... en gros, l'État est effondré. C'est ce... la situation la pire. Hein. C'est la... la cata des cata, ou c'est des situations de guerre. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a que leur physique qui passe au travers de ces effondrements-là, c'est-à-dire que l'or physique n'est pas coûté en bourse, il ne s'effondrera pas. pas avec la bourse, précisément ce n'est pas de la monnaie c'est pour ça qu'on va s'intéresser à lui, enfin il va avoir, il va devenir une monnaie car il a toujours été de, en, en, en situation ordinaire, l'or physique est toujours en filigrame une monnaie, bon elle n'a pas cours légal donc on ne l'utilise pas, mais tout le monde sait que quand les monnaies sont effondrées, l'or va être la seule monnaie possible. Donc dans ces contextes-là effectivement c'est l'or physique. Maintenant, quand on est plus optimiste, ou qu'on se trouve dans un contexte où on a moins de raisons de, de penser qu'on va déboucher sur un chaos, mais que le risque vers lequel on évolue, c'est l'effondrement des monnaies, et aujourd'hui ça, ça peut être la situation, euh, beaucoup de personnes peuvent penser, qu'on peuvent commencer à prendre conscience qu'on évolue vers un effondrement des monnaies, euh, mais néanmoins que les États ont les choses suffisamment en main et qu'on ne va pas déboucher euh, sur un effondrement économique, euh, et donc pas non plus sur un effondrement des États. Alors à ce moment-là, on peut simplement détenir des ETF d'or. Euh, si on est prêt tout de même à, à accepter un scénario dans lequel l'effondrement des monnaies serait suivi d'un effondrement passager des bourses, en général ça va avec, hein. euh, mais que, cette, que cet effondrement des bourses donc, ne serait que, pa que passager et que les charges européennes au niveau boursier en tout cas, petit à petit, euh, une, un fonctionnement normal. Et dans ce cas-là, euh, des ETF d'or font l'affaire, puisque mis à part euh, l'intervalle de temps pendant lequel euh, on serait en situation d'effondrement de bourse, donc d'effondrement de, de tous les actifs boursiers, y compris les ETF d'or, hein, euh, et bien mis à part ce, ce moment-là, euh, nos ETF d'or euh, pourraient euh, être changés contre de l'or. Et donc on se retrouvait avec un main euh, de l'or pour euh, euh, pallier, faire, faire face aux besoins de la vie de tous les jours. Euh, autant bien on aurait une monnaie, euh, on aurait une monnaie reconnue par à peu près tout le monde euh, au niveau national et international. Alors reste euh, une dernière forme de détention, en fait, d'existence de, d'or qu'on va, qu va voir, c'est celle des mines d'or. Dans, dans quel cas peut-il peut être intéressant de détenir te de, de des mines d'or Donc je vous ai expliqué quel était le potentiel boursier des mines d'or. Bon, ben c'est clair qu'il y a un cas où il est intéressant de détenir de des mines d'or. C'est le cas où on veut euh, spéculer euh, à la hausse de l'or. Quand je dis spéculer, ce n'est pas du tout péjoratif. Euh, c'est euh, avoir un outil qui bénéficie d'un effet de levier euh, dans son portefeuille, en cas de hausse de, de l'or, donc on pense que l'or va, va monter, et si on pense que l'or va monter, on peut aussi penser qu'on va se trouver euh, dans, une situation, euh, dans une situation monétaire difficile, parce que c'est souvent la raison de la, de la hausse de l'or, euh, mais si on ne pense pas qu'on qu va avoir un effondrement, eh bien euh, nos mines d'or vont profiter de l'effet de levier et notre portefeuille va augmenter. Bon maintenant si on est persuadé qu'on va déboucher sur un effondrement monétaire, euh, les mines d'or vont certainement augmenter aussi, mais ça ne réglera pas notre problème basique qui va être comment faire face à la disparition de la monnaie, ou, ou au fait que la monnaie qu'on a, plus personne, plus personne ne l'accepte. Donc la mine, la mine d'or est plutôt euh, donc un outil de bonification d'un portefeuille boursier, ce n'est pas un outil de sauvetage en cas de situation grave. Euh, on peut détenir des mines d'or, mais si on veut se, se prémunir contre une situation d'effondrement à minima monétaire, il faut aussi détenir de l'or physique ou des ETF. Et si on envisage vraiment la cata des cata, il n'y a que l'or physique. Pour résumer ce que je viens de vous dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, je n'ai pas fait un tour exhaustif du sujet. En tout cas, je n'ai fait un tour... Euh, vous, qui vous permet euh, d'avoir une, une vision, euh, elle, à peu près exhaustive du, du, paysage, euh, du paysage de l'or, des solutions qui sont à votre disposition euh, pour euh, bien garantir vos intérêts, euh, éventuellement faire face à des, à des situations très difficiles en vous appuyant, en vous appuyant sur, sur l'or. J'espère évidemment que ça vous a intéressé. Euh, je continuerai à vous parler de ce, de ce sujet, notamment je vous donnerai des, des conseils euh, en ce qui concerne l'achat d'or physique. Euh, si cela vous a plu, n'oubliez pas le geste magique euh, qui me rendra utile, euh, qui sera utile pour moi, je veux dire, et qui vous, qui vous aidera à faire connaître ma chaîne. Euh, C'est donc de cliquer sur euh, le pouce, lever vers le haut, pour, pour dire que vous aimez. Euh, éventuellement, mais si vous n'aimez pas, cliquez aussi. Euh, sur le pouce qui, qui est vers le bas. Euh, J'accepte toutes les opinions sur, sur ce que je fais sur mon travail. Euh, Faites-moi des commentaires, car à chaque fois que je décide de vous parler d'un sujet, c'est parce que j'ai des raisons de penser qu'il va intéresser euh, pas, mal, pas mal de monde, et, et surtout que ce que vous allez apprendre dessus euh, va vraiment vous rendre service. Euh, maintenant, là, ce ne sont que mes suppositions, on va dire, mes, mes analyses donc je suis bien sûr désireux de connaître euh, vos retours donc euh, n'hésitez pas à commenter, ça ne mange pas de pain euh, et puis pour connaître la suite de tout ce que j'ai à vous expliquer sur ces sujets et sur d'autres eh bien c'est simple abonnez-vous à ma chaîne euh, vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo et puis vous avez toujours en bas à droite de la vidéo l'icône le, le, en passant la souris sur l'icône le petit, euh, la petite zone d'abonnement apparaît, vous pouvez, pouvez vous abonner de, de la sorte. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aurez un temps plus favorable que moi aujourd'hui, enfin, quoi que vous ne voyez pas sur la vidéo, mais le temps est vraiment pas super en montagne. Et je vous dis à très bientôt.